Dude, Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel. Alors aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial parce que je vous avais promis une grosse surprise. Eh ben, j'ai reçu aujourd'hui donc mes ma grosse surprise. Donc attention, j'ai reçu donc mes deux. Enfin, j'ai reçu mon colis dultra jeu donc mes deux boîtes plus quelques petites choses que je vais faire avec vous aujourd'hui. Donc excusez-moi pour le boucan. On va attaquer par les euh les méga les Packs 2017 Voilà On va attaquer par les cartes promotionnelles Donc Oh Oh Oh joli Attention on y va Donc On y va par un dragon blanc aux yeux bleus Troisième génération Dragon Proxy. Donc ça c'est mon screening, c'est tout nouveau. Impôt du désir. Prison Céleste, c'est nos fonds. Le numéro 68. Donc ça, je suis là, c'est sûr je le garde parce que c'est un numéro. Alors, Nzus, ancienne entité. Ça, ça peut partir à l'échange parce que c'est un elfe. Mais pour, je, je crois que je vais la garder Je crois que je vais la garder Parce qu'elle a 2500 pas d'attaque C'est un monstre niveau 4, je vais la garder Et un petit jeton, c'est OK bas. Donc je vais essayer de faire les Les méga-packs En même temps Donc je regarde vite fait ce qu'il y a Oh Ah il y en aura pour tous les goûts Il y en aura pour tous les goûts Donc on y va Lu Luciolus potartiste Roi écarlate Ça c'est pour le deck dragon rouge Arrêtez mon si je me trompe pas C'est bien ça Lézard aux yeux de beau potartiste La carte de l'âme Alors je suis désolé si vous entendez un bruit de fond c'est mon ventilateur de PC qui tourne Girga Angre. Relais blanc Esprit du vent d'automne Fusion métalphose Lecteur pendule draco seigneur Virus force maximum Doki Doki Alors Dino Michus Paléozoïque pour ceux qui jouent euh, le deck Paléozoïque. Alors appel Chino Bisou voilà c'est pour les montres Chino Baron. Je les connais pas. Bismus pièce métal rare. Donc ça c'est pour le deck métal Fause. Eldonia Paléozoïque. Et enfin, Pikaïa pa euh, paléozoïque. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans le deuxième Sous d'étoiles, toiles, insectes numériques. Changement, guiria. Les dossiers Keiju. Un Noir gofou La Vague de l'Ombre Maître avec des yeux bleus Ah ça y est Cocon Danseur, Insecte Numérique Pan Shinobu, baron Fusion fausse Pure Pierre Blanche Ancienne ça c'est pour le deck Dragon yeux Bleus. Cyclone cosmique. Entrée Criston. Pour le deck Criston. Rue Chino Biso. Mangeur des millions. C'est un démon. Main roquette. Et signe du zodiaque. Et enfin pour terminer, donc Obustier, Roi ancien. Voilà, ça c'était dans la boîte de ça c'est alors c'est toujours dans la boîte de Seto Kaiba. Papillon cœur et sac numérique. Contrat des ténèbres avec le roi des marées interdits. Sanctuaire -foureur. Euh Scaradi. Léateur, un numérique. Donc je sais pas si le deck, insecte numérique, est, est fort. Frudeur extra artiste. Protecteur, avec des yeux bleus. Oh là là Oh là là là là là Je viens de voir ce que je viens de voir. DDD, Savant Thomas. Donc ça c'est pour le deck DDD. Combinaison, Metal Et enfin, un... Euh, Mortier-Tigre du zodiaque. Après on a une barrière dimensionnelle Chevalier-Miroir-Cypher Ascension-Cypher-Magique-Rant-Plus en plus marella Anguiphone-Potartiste Raptor Jumeau Cypher Enfin allucigène Paléozoïque Donc ça c'était dans la boîte de c'est OK bah. Après on va Je vais faire les Je vais faire la boîte de de Yugi en même temps Comme ça ça fait ça fait gagner du temps Magicien sombre, dragon proxy, oh un deuxième pot du désir, après un numéro euh, 71, donc celui-là je vais le garder aussi, requin rebariant, je vais le garder parce que je suis un collecteur des numéros, un monde des rêves, et enfin un jeton Yugi Donc ça c'est pour euh, les cartes promotionnelles Alors Gendo le moine aztèque, Ascension maximum Protecteur avec des yeux bleus Oiseaux argent argents métalphose Prendeur extra potartiste Matrice Insecte Illusion Magique Magicien Sombre tune. Alors Lecteur Pendule Draco Seigneur Taureau H du zodiaque Donc j'ai si suivi un petit peu le deck Zodiac il coûte cher quand même Marmar. Divernosaur. Muren Nepenthes, près de la plante. Ah voilà, chien de chasse rouage ancien. Le chien de chasse rouage ancien qui est pas mal. Raton poirier pot-artiste. Accélérateur. Structure Psy Donc on va ouvrir la Alors je regarde vite fait toujours Ah euh bah dis donc Eh ben, dis donc On a, on a, on a de la nouveauté hein. On a Cuban Spadassin de la vie potartiste Coquille... Coquillage de crabe potartiste Cahier Kei... euh, Arninjutsu Trou pendule Lu... Lucio Lus, pot potartiste alors, pour pronite métalphose, Anomal, Anomalocaris paléozoïque. Mortier tigre du Zodiac. Pareil. Alors ensuite, dragon jumelé d'explosion aux yeux bleus. Quarantaine. Dino couture. Donc je lis pas. Multitraiteur structure psy. Entrée cristron encore. chino Bizo. Et mangeur des millions. Ah donc ça fait quand même pas mal de. Quand même pas mal de cartes attradées. Alors, je sais que ce qui va partir, c'est surtout les cartes Zodiac, parce que je sais que le deck Zodiac, il est fort. Ah Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oh là là là là là là là Des cartes qu'on a déjà vues et des cartes qu'on n'a pas vues. Bon. Et noir décomposition le bon néfaste éruption dinobrume. alors draco alors draco 10 le guerrier éveillé super carnival hippopotame insecte d'urgence recycle D Roi du tonnerre, le Keju Coup d'éclair. Donc je sais que le deck Keju est, est super fort. Donc euh, je sais que ça va faire une belle carte euh, en plus. Métal Formation. Euh, Mitridium Métal Fose. Barrage du Zodiac. Marroquette encore. Signe du Zodiac Obustier, roi Ancien Chevalier, Miroir, Cypher Encore Ascension, Cypher, Magie en plus Et enfin, Marella, Paléozoïque Voilà Donc tout ça c'est tradé Donc euh, vous voyez, je ne vous oublie pas donc si vous avez vu des cartes qui vous intéressent, eh ben c'est facile. Je vais, vous, je, vais vous, euh, enfin, je vais vous dire vite fait, comme ça vous le saurez. Donc, il me faut un enterrement d'une autre dimension. Deux sanctuaires du dragon. Trois pierres noires légendaires. Un dragon arche démon crâne noir. Une carte de la pierre rouge. Euh, le, le, la compo du deck draconuté, j'en ai une pas mal, donc c'est pas. c'est tout c'est bien, un S39 Utopie d'éclair, un pot de possessivité un avertissement divin un radjeki mais ça il faut que je le voie euh, deux appels à être un un aile, trappe sans fond trois esprits de des flammes alors en bonne qualité je précise une double invocation, un typhon d'espace mystique et une Limicatrice dragon rouge en démon voilà ce qu'il me faut pour mes recherches donc sur ce les amis je vous dis à tout de suite parce que j'ai encore du boulot je vous dis, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour... Enfin, on se retrouve de suite pour une nouvelle vidéo sur la Thimastradio. Allez, ciao tout le monde. On n'a pas vraiment le temps de s'amuser. Normalement, on est là pour s'améliorer. Pour y arriver, on s'enrichit. C'est ça la On peut gagner. On va tous montrer qui on est. Ensemble, on est du GX, nouvelle génération